Salut à toutes et à toutes les gens, j'espère que vous êtes tous magnifique, aujourd'hui pour vidéo ne personne Parce que je n'ai pas d'amis, encore une fois les amis, on est sur notre deuxième île Je vais juste retirer des hostiles créatures parce que je vais vous avouer que le bruit des... des blazes, ça casse les couilles les amis Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va crafter deux items assez importants pour le reste de notre aventure Mais avant de faire ça, je vais juste vous parler de quelques petites upgrades que j'ai fait Donc j'ai décidé de mettre des millions de... Euh et aussi il y a quelqu'un qui m'a suggéré euh, de rajouter des diamond spreading. J'en ai trois qu que j'ai échangé sur l'île euh, de l'hiver. J'étais sur l'île de l'hiver juste avant. Je l'ai échangé contre un livre luxis et le gars me les a donnés. Donc euh, un livre 6 contre trois diamond spreading. Ça me va plutôt bien. Et euh, je sais pas si on peut remonter dans le chat. Non, je sais pas, il est où, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, comme vous pouvez voir, on vient de débloquer euh, certains trucs. Donc j'ai mis le quartz. Justement pour débloquer le craft du, euh, knight et, euh, du knight et du décrystal. Donc on aura le décrystal dans 15 000. Donc le temps qu'on farm assez pour avoir le knight et le day, ça va nous faire deux talismans en plus. J'ai rajouté aussi, remis plutôt le minion de cobblestone. Comme on aura besoin de super compacteur vu qu'on a débloqué un craft de minion de plus. Vu que j'ai crafté un blaze niveau 7 je crois. Ouais 7 ou 6. Ça a fait en sorte que ça nous a débloqué plein de trucs. J'ai aussi euh, retiré le canne à sucre, vu qu'on a enfin obtenu le, euh, la collection qu'il nous faut. Voilà, on a obtenu le speed Artifact, donc il faudra juste faire un champ de canne à sucre et, euh, et puis voilà, farmer la canne à sucre pour avoir l'artifact plus tard. On, ou on pourra peut-être juste l'acheter. J'ai décidé de mettre les blazes pour débloquer euh, les trucs de la collection des blazes, vu qu'on n'avait pas vraiment débloqué la collection. Donc au moins la débloquer jusqu'au euh, blaze armure, parce que ça peut être quand même une bonne armure dans le futur si jamais on en a besoin ou quoi, ça peut être une bonne armure. Je me suis dit, tant qu'à pas savoir quoi mettre sur l'île, aussi bien faire ça. On va euh, sûrement les remplacer bientôt pour euh, faire de la place aux mignons de cochons et toutes ces conneries là qu'on aura besoin au fur et à mesure de notre aventure. Mais bon, euh, pour l'instant les deux blazes font l'affaire. On, euh, on a aussi retiré les obsidiennes vu qu'on avait tout l'obsidienne qu'on avait besoin. Euh, L'émeraude, j'ai remis pour, euh, parce que je savais pas quoi mettre Le gold, on en a besoin pour améliorer la banque plus tard Les patates, toujours bon les glowstone pour faire des, euh, La glowstone et la redstone pour faire des potions Le lapis pour faire de l'XP Et puis voilà C'est pas mal tout, je crois, que, qu qu que j'utilise euh, comme matériaux Donc on va mettre les blaze rods ici On va mettre euh, la gunpowder et ça Et puis euh, le quartz, je sais pas où ce que j'ai mis, mis le quartz Ah ouais, juste ici, voilà et Ledstone, comme d'habitude, Ledstone, les gars, on est presque terminé. On est presque rendu au travel, euh, pas au travel, mais au catalyse. Il nous en manque 10 000. Et on va pouvoir x3 nos multiplications sur l'île. Ça va être plutôt pas mal. Pour l'instant, on est encore loin, par exemple. Donc, Cobble ici. Euh, les blazes, c'était dans le coffre ici, quelque part. Où est-ce que c'est les Blaze déjà Ah ouais, juste ici. Donc, on va aujourd'hui crafter, les amis, notre rune en beau. Pour commencer la vidéo d'aujourd'hui, ou du moins le truc, on va crafter un petit rune en beau on va essayer de se, se l'enchant ou d'acheter un livre enchant parce que je ne crois pas qu'on a tous les livres qu'il faut euh, Donc on a, ouais, voilà, on a Infinity Quiver, on n'a pas, on a Power aussi, on n'a pas tout ce qu'il nous faut Donc ouais, on va devoir acheter un livre mais ça devrait pas coûter trop cher Et en plus on a notre camarade Volkin qui est en bas en train de l'île, en train de construire un euh, champ de citrouilles et tout ça euh, donc il va faire ça pour qu'on puisse Commencer à farmer la pumpkins et tout Débloquer certaines collections Comme on n'a jamais touché une citrouille Comme vous voyez 45 citrouilles au total Et melon. et il y a quand même pas mal de trucs intéressants Donc le farming hub qui est un bon talisman On a aussi euh, les livres donc cubis c'est tout Qu'on aura besoin Et les farms cristal qu'on aura sûrement besoin Pour mettre au dessus de notre champ de patate Et les, bien sûr les farms reboots. Même si on en a déjà une paire C'est toujours bien de pouvoir les débloquer Donc voilà Et le deuxième item ça va être une tri-capaciteur Les amis comme vous voyez voir j'ai récolté assez d'obsidienne et on va faire la tri-capaciteur donc je sais pas qu'est-ce que ça prend euh... ouais c'est une jungle axe perfecto donc on a débloqué la tri-capaciteur et le runambo euh, je sais plus quel est le meilleur enchant pour à mettre sur le le, le runambo je vais vous avoue les gars je vais... je sais plus on va aller rega... on va aller regarder tous ensemble mais d'après moi euh, on va juste vendre ça vite fait pour 90 000 j'ai peut-être vendu des trucs qu'il fallait pas c'est pas très grave. Euh, donc on a 90 000 pour euh, Reforge notre beau. Donc voyons voir qu'est-ce qu'on peut euh, mettre dessus. Donc euh, grand, ça nous donne 60 de strength. C'est pas très bon. Fine, 15-15. Rapide, 75% de crit damage. Ça c'est quand même pas mal, hein, rapide. Donc on va voir s'il y en a pas d'autres vite fait. Unreal, non, Unreal c'est moins bon. Rich c'est moins bon, ça donne l'intelligence. Grand c'est de la force. Neat, non. Unreal, non. Rich. Bah, faudrait remettre rapide, en fait, les gars. C'est vraiment euh, rapide qu'il nous faut, en fait. Awkward, ouais. Non, ça, c'est bizarre. Euh, rapide, rapide, rapide. Il est où Ça coûte cher, les gars. Allez, s'il vous plaît, remets-nous rapide, mec. Oh, les gars, ça va me coûter la peau du cul. la Oh, mon dieu, une chance. Il nous restait une autre chance et c'était mort. Donc voilà, ok, on a notre truc, et ça, on n'a pas besoin de la reforge, c'est vrai. Mais au moins, on va pouvoir commencer à farmer les arbres d'une vitesse hallucinante, mes amis. Donc on ira commencer à faire les millions de, de, de bois et tout ça un peu plus tard dans la journée, ou un peu plus tard. Donc maintenant, il faut regarder combien ça nous coûterait un... Euh, je vais mettre ma là. Combien ça nous coûterait un livre full enchant Donc on va prendre 333 000. J'ai aussi acheté un super compacteur pour mettre dans le million que j'ai débloqué... C'est pour ça qu'on a perdu 500 000. Je crois qu'on avait presque 2 millions. Donc, euh, ça nous prend un livre. Power 5. Euh, je pense que si on met ça, ça va marcher. Non, il faut juste mettre Power. Fait chier, ça. Power. Et je crois que si on va dans les euh, ISBN. Ok, là, on en a des full maxi à 7 millions. Mais nous, on veut pas dans les 7 millions. On veut voir à peu près ici, là, dans les moins chers. Un Power 3. Mink 5. Il y a peut-être des bleus ici. 250 000, c'est quoi qu'il propose lui Kibis euh, Telekinesis, lui, il propose tout avec 3 zones de Ouais, mais euh, Infinity Cleaver 7, quoi. Ça, c'est pas très grave. On n'a pas vraiment besoin. Donc, ça on peut en avoir un moins cher. Genre, à partir d'ici, je crois qu'on devrait en avoir. Donc, euh... Binonni. Ok, Binonni, on en a à 180 000. On va voir le moins cher. Le moins cher, non. Power Snipe, euh, ça serait l'huile moins chère, à ce que je vois. Ouais, ça serait l'huile moins chère, donc à 189 000, on aurait Power 5, Snipe 3, piercing, un aiming, Infinity Cover et cubis et Impaling. Parfait, on va se l'acheter et on va les mettre sur notre arc à la base, les gars. Et on aura ensuite euh, suffisamment de niveaux, je crois, euh, pour les combiner. Donc voyons voir. On a, non, on n'a pas suffisamment de niveaux, c'est 100 26 niveaux que ça nous prend. Donc malheureusement, on n'a pas assez de niveau. Oh, fait chier, j'ai vendu mon lapis. J'aurais pas dû, ça, Presti. Ok, j'ai racheté un stack de lapis avec des bouteilles. Ça devrait faire. On devrait avoir assez pour... Euh, au moins, se mettre le niveau qu'on a besoin. Hein. Normalement, c'est 126. Peut-être que 10 bouteilles, ça sera peut-être pas assez. Ouais, 10 bouteilles, c'est pas assez. Je crois qu'on va devoir acheter un autre stack. C'est cher quand même, un stack de lapis. J'ai vu, c'est 37 000. Donc c'est quand même pas... Euh, pas si... Euh si euh... cheap, comme on dit. 126. Parfait, on a 127. C'est parfait ce qu'il nous fallait. Non, ça ne valait 126. Mais bon, vous avez compris le principe. On va mettre sur notre arc. Et voilà. 126. On a passé niveau 11 d'enchanting. Bah les steaks. On a un envelu sur notre boss. Donc ça, on veut rajouter Dragon Hunter et tout ça plus tard. Ça sera parfait. Par exemple, il nous manque un petit truc, les amis. Et c'est bien sûr le euh, Télékinésis. Donc on va visiter Portal Hub. Il a les, tous les portails qu'il faut. Et euh, un jour, faudrait peut-être que je crafe les portails sur ma propre île à la place de toujours aller sur les îles des autres. Hein. Euh, bon, c'est chiant, mais euh, voilà quoi. Le Goldmine, c'est où déjà euh, Goldmine, Mushroom Desert, Deep Cavern, Goldmine. Parfait. La Goldmine est juste ici. On va parler à notre ami Rusty. Rusty, Rusty plutôt. Et notre ami Rusty, Rusty nous porte le. Petit truc pour presque rien. Donc parfait. On peut déplacer nos instruments ici. Et c'est parfait. On a maintenant télékinésie sur notre arc. Et on fait pas mal de dégâts. Donc maintenant quand on va être farm, en train de farmer les Summonies. Et qu'on va aller dans le... le... Dans le... Dans le Land plutôt. Et qu'on va farmer Summonies. Les dragons vont pouvoir se prendre des dégâts de notre part. Et on pourra faire des dégâts. Et d'ailleurs gagner des fragments. Ce que je pouvais pas faire avant. Vu que je n'avais point d'arc. Donc avec le force qu'on a... le la strong armure et notre boue, on devrait être capable quand même de faire des petits dragons. Donc peut-être peut qu'on pourra faire un dragon à un moment donné, euh, mais pas pour aujourd'hui les gars. Comme vous pouvez voir, on a pas mal de trucs à faire, donc on doit finir le champ de citrouilles en bas. On va commencer aussi, euh, je crois, les slayers. Mais avant, je veux euh, vite fait voir qu'est-ce qu'on pourrait, euh, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on a oublié qu'on pourrait faire euh, pour l'instant. À tout de suite. Ok les gars, j'ai décidé que j'allais euh, récolter du bois en fait, euh, vu que j'ai pas voulu le faire les slayers dans cette vidéo aussi. Je trouve qu'il nous manque des talismans, je crois qu'on devrait faire plus de dégâts avant de, de s'aventurer là-dedans. Et surtout, se procurer des boîtes de Strong, ce serait peut-être une bonne idée avant euh, de commencer à faire des Slayers. Mais on va le faire dans la prochaine vidéo, 100%. Euh, pour aujourd'hui, on va commencer à focus un peu le déblocage de nos minions. Donc on a pas mal de minions de bois qu'on pourrait débloquer, les gars. Euh, si on regarde ici, regardez tout ça qu'on peut débloquer, tout ça, on n'a pas le Birch encore. Mais il y en a plein qu'on peut débloquer et euh, ça pourrait nous avancer dans notre... Dans notre crafting de minions. Et en plus.. Qu'est-ce qui est bien? Avec les avec plus de minions, on fera plus d'argent lorsqu'on est offline. Et comme j'ai deux profils et je joue souvent sur l'autre profil, bah c'est encore mieux pour moi quoi. Vu que voilà quoi. Ça me fait de l'argent gratuitement. Donc euh, vas-y, je vais crafter quelques millions de bois, les gars. Et je vais reprendre dans à peu près 3-4 heures quand j'aurai tout mis dans mon coffre et qu'on abridera tous les minions ensemble. À tout de suite Ok les copains, ça m'a pris en fait 4 heures et plus. Donc j'ai enfin tout terminé. Je suis hyper fatigué. J'ai passé euh, jusqu'à mon niveau 20. Passé jusqu'au niveau 20, donc euh, quand même pas mal de force. On a gagné 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Donc on a quand même pas mal de force en plus, donc on va faire pas mal plus de dégâts. Mais aussi, euh, on a plein de minions à upgrade et ça devrait nous débloquer un minion slot en plus. Ou voire plusieurs, je sais pas exactement, je n'ai pas tout calculé. Mais bon, c'est parti. On va tout faire les niveaux 5 en premier. On va faire le hawk en premier, je veux dire. On peut faire un autre hoc et on peut faire un dernier hoc. Malheureusement, on n'a plus assez pour faire l'autre. Donc, spruce, on va faire la même chose. Hein. Voilà. Et spruce, on a pu faire moins un peu. Je ne sais pas pourquoi. Il nous en manquait sûrement pas beaucoup. On verra. Si nous en manque vraiment pas beaucoup, on ira en, cra... en chercher un peu plus. Mais je pense que ça devrait être bon. À moins que ça prenne 30 de plus pour faire un de plus. Je sais pas exactement, je dois vous avouer. Euh... Ouais, je sais pas du tout, en fait. Euh... On va faire le rouge, maintenant. Voilà. Voilà, loup. Et voilà. Ensuite, l'acacia. Voilà, et la jungle. Et voilà, mes amis. Donc, on peut crafter. On a fait... Wow, on a fait un paquet de mignons, donc on a débloqué notre 15ème slot et on peut déjà en refaire un nouveau bientôt dans trois slots. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire comme euh, mignon On va faire le melon, donc je l'ai placé déjà là pour l'instant, ça nous fait quelques trucs de melon et de toute façon il va se remplir très vite. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter des melons. Donc je crois que c'est des blocs de melon, ouais donc des blocs de melon. Euh, comment on a des blocs de melon déjà Il faut acheter du melon normal je crois de base Attendez, on va aller faire ça vite fait. Ouais, je suis genre un inventaire, je crois que ça devrait suffire. Euh, un inventaire de melons comme ça, ça devrait faire, parce qu'on a besoin de la transformer. Ah ouais non, ouais voilà. Il faut les transformer en blocs, donc on en a pas assez en fait. On va juste mettre nos millions de bois juste ici. Euh, voilà. Et d'ailleurs, le, on verra le bois qui nous reste. Qu'est-ce que ça nous prend pour upgrade plutôt parce que si c'est si juste un stack de bois qui nous manque, c'est faisable, tu vois Donc, euh, collection, mignon, euh, le bois, on est rendu au X Et donc c'est 16, 16, c 32, 32, ça nous prend deux stacks Deux stacks de bois, c'est faisable Mais euh, la flemme, donc on va tout vendre le bois euh, Donc attendez, on va juste continuer à faire ça on a bien, Je fais toutes les qu'il nous faut et je vous reprends 129 000 euh, de bonus, quoi, en plus d'avoir upgradé des millions. Ça fait toujours plaisir, en vrai. Hein. C'est pas mal de thunes gratuites donc... Euh, allez, on apprécie, les amis. On apprécie, on apprécie, mes copains. Let's go, continue à crafter des melons de merde. OK, j'ai crafté pas mal de melons, donc en plus, on va se prendre quelques melons enchantés. Au cas qu'on en ait besoin, donc on va prendre genre... Ouais, c'était peut-être un peu trop, ça, par exemple. Pas très grave. Euh, je pensais pas que ça allait coûter autant fait des petites erreurs là-dessus, c'est pas très grave. On va l'améliorer le plus qu'on peut. Euh, donc on prend notre H, ça c'est bon, ça c'est bon, et ça c'est bon, parfait. On en avait même trop. Maintenant c'est un stack, deux stacks, trois stacks, et il nous en manque 320. Euh, ouais, on va pas le faire aujourd'hui, on va les revendre tout ça. Et euh, puis voilà, donc on, a, on pourra placer deux, nouveaux, deux autres minions. Euh, maintenant la question c'est. Comment on va faire euh, pour les remettre en melon normal Ah merde, fait chier ça. Bon, euh, qu'est-ce qu'on met comme mignon Qu'est-ce qu'on va mettre comme mignon Je crois qu'on va, va faire d'autres cages et on va mettre des, des poulets, des trucs comme ça. On n'a pas trop le choix. Hein. Ok, j'ai débloqué la collection du poulet, du cochon et de la vache. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire les gars Je crois qu'on va acheter de la vache... Euh... 13 000, vas-y, on va acheter de la vache On va mettre un million de vaches pour débloquer les backpacks Parce qu'au bout d'un moment, on en aura besoin Et on va mettre, je crois, euh, le cochon Pour euh, la piggy bank et ces conneries-là, quoi Pour pouvoir la réparer, parce que malheureusement, je peux pas la réparer Donc on n'a pas du bois qui traîne ici Ouais, parfait, donc euh, avec des planches Je sais plus si c'est une Ouh, ou une épée Ça doit être une épée euh, voyons voir Ouais ça doit être une épée je crois Voilà Voilà voilà Et on a débloqué notre mignon qu'on avait besoin Perfecto euh, Je sais pas si ça prend encore Non je crois que ça prend des côtelettes enchantées Donc perfecto euh, On va faire une boîte euh, Sur le côté ici euh, Qu'est-ce qu'on va prendre comme bloc On n'a pas des blocs qui traînent un peu là On a de la terre ou de la de on va prendre la nette de ça va être plus stylé. Lol, donc 1, 2, 3. On a commencé, comme vous voyez, à faire la délimitation en bas du champ. Malheureusement, Volkine devait aller dormir. Et moi, j'avais autre chose à faire qu'en farmant du bois. On va sûrement faire ça demain, c'est pas très grave. Ça va être terminé un jour. Euh, donc, on a besoin de notre million de vaches euh, à deux blocs de distance. Donc, 1, 2 ici, de là de là donc on va faire une barrière ici autour et ici autour comme ça perfecto bon j'ai jamais vu une île aussi belle les gars je dois vous avouer je suis un petit peu jaloux euh, est-ce que on va faire une porte voilà ouais, on va faire une porte euh, voilà ouais c'est ça meut toi grosse pute euh, comme ça et là ici ça tombe sur le deuxième bloc non ça tombe ici le le bloc de spawn. Pourquoi je peux pas mettre des blocs là? Allez, voilà. Ah il y avait mon pet je crois. Ok parfait. Parfait. Parfait. Bon. Superbe les collègues. Le dernier truc qui nous manque, c'est une belle porte. Regardez-moi ça, cette belle porte. Vous allez voir ça les gars. Oh ça apprécie Rentre dedans, toi là. Voilà, une belle porte les amis. Ça apprécie Je suis trop content de cette boîte. Vraiment hallucinant les gars. Ok, donc j'ai crafté euh, les cows, des deux cas mignons et je vais remplacer le melon par un pig mignon. Mais le problème, c'est qu'on a plus de super compacteur. Donc, je vais retirer tout ce qu'on a pour acheter deux super compacteurs. Euh, J'espère qu'on aura assez super compacteurs. On va faire un create and buy order pour deux com super compacteurs. 900 000. Allez, quoi. Same à stop offer Ouais, on va faire same stop offer voilà, donc il y aura deux compacteurs qui n'auront pas de euh, euh, trucs Mais normalement je crois qu'en plus on a des bloqués. On en a un en plus Donc le pig on va le mettre euh, Vas-y euh, On va faire ça Comme ça Comme ça De toute façon lui en ça c'est pas très grave On a juste à bloquer avec des blocs euh, Vas-y on va mettre des blocs de laine Tiens, s'en fout un peu Voilà. Et on a une dernière porte, je crois, ici. Voilà. Donc, les cochons sont là. On va lui mettre un petit super compacteur. Parfait. On va mettre du charbon juste après. Ne vous inquiétez pas. Lui, j'ai déplacé le celui du mignon. Voilà. J'ai déjà mis du charbon. Et ici, on va lui mettre un super compacteur. Donc, on a besoin d'un super compacteur. Deux pour celui-ci. Donc, celui de... Comment ça s'appelle, ça De Endstone. Donc, on a besoin de... Attendez un instant, 1, 2, 3, comme ça, voilà, lui peut générer des blocs tout seul, pas besoin de ça, boum boum, boum, boum bam, ok, euh, lui on va lui mettre un million pour un euh, chest pour l'instant, donc on a besoin un pour lui, un pour lui, et je crois que c'est tout, toutes les autres en ont, parfait, et sauf qu'il nous reste, non on a placé toutes les minions qu'on pouvait placer, donc, c'est parfait, on a juste à attendre que nos deux euh, orders soient terminés au bazar et euh, on devrait être bon. Il nous restera 400 000 dans la banque. Euh, pas des trucs qu'on peut vendre vite fait pour se refaire un peu de thunes. On a du... de Ça vaut rien, de la cobble non plus. On va vendre la moitié de notre redstone On peut vendre ça, on peut vendre ça, on peut vendre, ça, on peut vendre tout ça. Il faudra que j'essaie de trouver quelqu'un qui veut bien m'acheter un Obsidian Minion niveau 7. Ça pourrait... Euh, S'il y en a un d'entre vous qui est intéressé, à me propose un oeuf, vas-y. Et aussi, si quelqu'un veut une paille de collection... <rire> non, non, c'est pas vrai. La paille de collection, ça, non. Mais l'obsidienne mignon, mignon, si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires. Bon, euh, on va vider les mignons. Donc, ouais, faudra travailler sur les diamond spreading de la prochaine fois, prochain épisode. Ce serait une bonne chose à faire. Ça, ça peut pas se vendre. Ça, ça peut se vendre. La glowstone, on l'a déjà pris. Les potatoes, on peut, on peut prendre. Ça, la piste, on en a besoin pour l'XP. Redstone, on en a déjà pris. Euh, les blaze on en a besoin pour euh, des collections et tout. le Donc aussi. Donc, on va les vendre tout ça, les gars. On va voir combien on a de thunes euh, après. Donc, 100 000 en plus. C'est déjà ça plus, quoi. Ça nous fait un total de 500 000 dans la banque. Ça va faire mal à l'économie, les gars. Mais au moins, on a, euh, on a pas mal, quoi. On est bien stuff. On a un full strong. Presque avec des farmer boots, un runambo bien enchante, une hache bien enchante, une tricapaciteur plutôt. Donc franchement on est plutôt bien pour l'instant, euh, on a une bonne épée encore pour l'aspect la of the end. On pourra améliorer peut-être plus tard si on devient de plus en plus riche et nos trucs se font pas acheter, euh, on verra demain peut-être qu'ils se termineront. Et il euh, faudra commencer à faire des slayers dans les prochains jours. Et aussi, il euh, faudra que j'arrive là pour en faire un peu de thunes. Parce que je vais vous avouer, c'est un peu la merde présentement niveau monnaie. Hein, avec les deux super compacteurs qu'on va acheter là. Il va pas nous rester grand-chose les gars. Donc je vais faire quelques jours en espérant que les super compacteurs se vendent rapidement. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a fait plaisir les gars. Donc on a crafté deux items méga cheatés. On a amélioré pas mal de minions. Donc on, a, on est passé de 14 millions slots à 17 ou 16 si je me trompe pas. Euh, on va cliquer ici vite fait. Donc on est rendu à 16 mais bientôt 17 parce qu'il nous en manque seulement 11 à crafter. Et comme vous pouvez voir il y a plein de minions faciles comme le, le blé. Qu'on peut faire le, la sugar cane. Euh, les citrouilles qu'on n'a pas encore fait. Euh, quoi d'autre qu'on n'a pas encore fait La cocoabine cactus, mushroom. Mushroom, c'est le prochain qu'on va faire pour avoir le Day Night Crystal... Euh, des night, night, Vision Talisman. Donc, dès qu'on a une place qui se libère, les gars, ça va directement aller pour ça. Sur ce, je vous embrasse, c'est Tycoons, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao